Bonjour, aujourd'hui je voudrais te montrer le programme ZOMBA et à quoi il ressemble une fois que tu l'as acheté et quand tu arrives dans l'endroit le, euh, pour les membres. Il faut savoir que si tu, dès que tu achètes euh, le programme, tu as tout de suite accès à tout ça, ainsi à que ce groupe euh, merveilleux euh, qui est le, le groupe qui va avec ce programme. Nous sommes actuellement quelque chose comme 450 personnes et je pense que ça va grandir. Et euh, c'est un groupe extraordinaire. Donc, euh, ce que je peux te montrer ici, que je me retrouve… Voilà, je vais euh, hop, partager mon écran. Où est-ce qu'il est Voilà, partager mon écran. Hi, euh, ouais, c'est toujours lequel Mon avis, c'est celui-ci. Essayons ça. Ok, donc chouette, on me voit. Ce n'était pas celui-là. Maintenant, je ne sais pas. Attends, on va arrêter de partager celui-là. On va partager un autre. On va y arriver. Partager l'écran. Donc ça, c'est moi, démarrer la réunion, euh, peut-être que c'est celui-là. OK, j'essaye. Hein. Oui, ça, c'est celui-là. OK, donc, euh, je t'ai déjà montré ça hier ici. Euh, ça, c'est le module qu'on va faire dimanche, s'il y a assez de personnes intéressées à faire ce mini-stage et parcourir tous ces modules. Moi, je suis dans le programme zomba donc le dashboard pour moi, ça c'est tous les modules que je trouve dans Samba. Samba c'est un, une, une base de données, si tu veux, euh, super. Euh, il y a toujours des choses qui se rajoutent et tu as euh, plein de programmes que l'on tu aura acheté. Donc le programme Samba ici se trouve là. Tu as déjà plein d'autres choses qui se rajoutent. Le Python le plan your profit, je pense qu'il est inclus. Tu vois, il y a des bonus. Si tu regardes le webinaire qu'elle redonne euh, ce soir et demain matin, et je te le recommande, tu vas avoir des bonus. Euh, sinon, tu les rates. En fait, le programme, il va avoir évidemment toujours le même prix. Mais euh, si tu assistes à ce webinaire, euh, à ce moment-là, tu, tu peux avoir des bonus. Donc, euh, Tu as un Zomba ici, je vais déjà montrer c'est le programme que si tu l'achètes, à quoi tu as droit Direct. Donc c'est Sigrun, c'est toujours pareil, super structuré. Tu as une vidéo, tu as des PDF, tu as des sites, tu as une checklist, tu vois tout de suite. Et tu as tous ces modules euh, dans Zomba que tu peux euh, avancer au fur et à mesure, que tu euh, avances dans ton business, mais tu auras à chaque fois euh, des explications et tu peux selon où tu es, mais ça, elle explique, tu peux commencer où tu veux. Donc, list building, etc., tout ça, c'est en anglais. Tu as des masterminds. Mastermind, euh, mastermind c'est quand elle invite des gens ou quand elle a des sujets bien spécifiques. Euh, et euh, donc, chaque fois, c'est super intéressant de ce qu'il y a là-dedans. Des bonus, euh, et les masterclass. Um, les masterclass, tu en as un sur euh, le système de, de fin, G, euh, GDPR, super grand sujet, Facebook Ads, uh, Landing Pages. Euh, Zoom, Webinar, Masterclass, donc tu as plein, plein, plein de trucs là-dedans qui sont des trucs, enfin, des, des explications techniques que dans beaucoup de programmes, moi j'ai vu que tu, on te donne juste le mindset, on te donne les trucs de marketing et tout, mais pour la technique, on te laisse tout seul, mais Sigrun, c'est totalement complet. En fait, quand tu as acheté ce programme, tu plus besoin de rien d'autre et c'est super structuré. Euh Passionautomne, ça c'est ça vient avec euh, Zomba, c'est gratuit là, me semble-t-il et ça c'est génial parce que ça c'est le programme, je vais une fois vite cliquer dedans. C'est le programme qui te montre comment tu trouves ta passion, comment tu euh bah si, si tu vas à chaque fois tu as des leçons, si on va un peu plus loin, comment tu trouves euh, le ton pourquoi et donc je vais pas trop surfer là dedans. C'est juste pour te dire que euh, ici tu vois comment c'est structuré. C'est en plus c'est beau. Enfin tu retrouves toujours la couleur rouge évidemment, couleur préparée de business pour euh, Citron. Et ça, Build Your Dream Business, euh, ça c'est ce qu'on fait demain. Ça, ça tu as euh, gratuitement accès. Et voilà, il y a plein de modules. Et ce qui est fabuleux chez hmm, c'est Sigrun, c'est euh, la communauté. Voyons voir, euh, où est-ce que je l'ai mis. Ça. Nous sommes, euh, voilà. Ici, je peux pas te montrer vraiment ce qui se passe là-dedans. C'est quand même privé les gens qui sont dedans. Mais là, tu as euh, une comité Facebook ici, comme ça. où Sigrun, voilà, par exemple, elle fait déjà le onboarding call. Euh, elle, elle nous rappelle toutes les choses. Il y a tous les gens qui, qui parlent là-dedans. Donc, euh, cette possibilité de être, donc je vais revenir, je vais arrêter, ça c'est moi ici, <rire> voilà. Donc cette possibilité de travailler avec Sigrun dans son programme Samba, c'est un programme sur un an, Et elle est géniale, elle est tout à fait complète, Sigrun est très présente, une fois par semaine, elle va dans le groupe, elle répond à les questions euh, ça se passe comme ça tu as un poste le vendredi où tu vas pouvoir poser tes questions dessous et euh, une fois le lundi de mardi si qu on va dans le groupe elle répond toutes les questions donc ça c'est génial euh, le groupe euh, en lui même il euh, ya beaucoup de bonnes ondes tout le monde euh, félicite tout le monde tout le monde aide tout le monde ça c'est assez extraordinaire et euh, tu as une fois par mois la possibilité d'avoir euh, un coaching euh, elle prend 10 minutes pour les gens qui veulent avoir un hot seat, comment elle appelle ça. Et là, quand tu travailles en coaching direct avec Sigrun, elle y va vraiment à fond et tu sors de là. Moi, j'ai je, je, été plusieurs fois et vraiment, c'est chaque fois ça. Comme je dis, ça vaut de l'or parce qu'elle a une clairvoyance, elle a une expérience, elle est passée partout là, tout ça. Si tu écoutes son parcours hein, quand elle, euh, elle donne les webinaires, quand elle raconte hein, par où elle est passée, mais elle a commencé à zéro, elle a commencé avec plein d'erreurs et donc, donc, elle sait les erreurs que tu peux faire, elle peut faire en sorte que tu les évites. Et donc, tu y vas y arriver beaucoup plus vite. Et c'est incroyable. Quand tu avec elle, le boost, ça te donne. À part le fait que tu as cette clarté technique, la clarté où tu te trouves, tu as un conseil de tout à fait de, de grande valeur. Il y a aussi ce mindset. Il y a cette manière de Comment on va dire? Penser que les choses sont possibles. Savoir que les choses sont possibles. Tu vois tout le temps les autres dé décoller en flèche comme ça et ça te motive. Et, et le jour où tu vas te sentir moi j'y arrive pas. T'as qu'à parler avec Sigrun, elle va te montrer comment tu fais. Et donc, euh, c'est absolument euh, fabuleux. Pour moi, le meilleur programme que je n'ai jamais suivi et qui a ah, un résultat, qui offre des résultats. Je pense que c'est ça qui, qui, qui est important. On s'en fout euh, que tu connaisses toute la que, euh, théorie. On s'en fout que tu sais pourquoi tu fais ton business. On s'en fout euh, peut-être que, que tu connaisses parfaitement ta, ta passion. S'il si n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de client, ça, ça restera à un niveau de hobby. Et donc, il est super important, bien sûr, de savoir tout ça pour commencer. Mais puis, même si tu te trompes, euh, au début, tu sais même, tu, au début, c'est la théorie. Donc, même si tu te trompes et tu dis, tiens, mon client idéal, ce serait x, y, chez moi, ça a déjà changé, franchement dit. Tu, en travaillant avec les gens, tu te rends compte, ah, j'aime bien travailler avec ce type de gens, j'aime un peu moins travailler avec ce type de gens là. Et donc tu peux filtrer après quand tu fais ta publicité sur Facebook ou quand tu quand tu euh, parles avec les gens, tu peux déjà filtrer parce que tu as envie de travailler avec les gens qui t'aiment et que toi tu aimes hein, si tu veux avoir des bonnes ondes dans ton business. donc voilà euh, ce que je voulais te dire pour ce programme samba. Il est, il vaut de l'or pour moi. Il est génial. Euh, beaucoup beaucoup de gens dans le programme, ils ont déjà euh, entré tout cet argent euh, qu'ils ont dépensé euh, pour pour payer le programme lui-même parce que si les pousse. Donc maintenant, si tu es à zéro. Euh, et que tout est en, en état de hobby et que tu n'as peut-être même pas encore une idée, il te faudra plus de temps, c'est clair et net, hein. tu ne vas pas faire des millions tout de suite. Ça, si est, elle est claire avec ça, mais au moins, elle va faire en sorte que tu as des, euh, des, des succès à ton niveau. Et ça, c'est super important, c'est génial. Donc, voilà, je te recommande de, de au moins, aller voir le, le webinaire aujourd'hui. Si tu le rates, bon, OK, alors, il y a des, des, des bonus que tu ne vas pas si tu viens euh, lundi, et là viens lundi au webinaire que j'organise avec Sigrun euh, parce que ce sera un petit comité, évidemment on n'est pas euh, super nombreux, on ne va pas être mille personnes là-dedans. Et euh, à ce moment-là tu peux poser des questions, c'est un super webinaire un peu intimiste et euh, à ce moment-là tu as euh, aussi mes bonus de, de ma part, tous les bonus de ma part et ça c'est pas, pas rien. Mais Pour les découvrir, eh bien, là tu dois venir au webinaire, je ne le dirai pas ici. Ok, je suis partie. J'espère que c'est utile pour toi d'avoir cette information. N'hésite pas de me contacter par message privé ou ici dans le groupe avec les questions que tu peux avoir et réfléchis sincèrement à ce programme. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Ok.